Hello les amis, dans cette vidéo, j'aimerais vous inviter à une masterclass 100% en ligne et offerte qui aura lieu le lundi 27 mai à midi, on va parler de plan marketing. Les entreprises, les grosses boîtes et moi quand je travaille dans une ONG aussi qui faisait des millions par an et les entrepreneurs qui réussissent, ils ont tous des plans marketing. On ne se lève pas juste chaque matin, tiens, je vais faire quoi Allez, je, je me lance ça et puis le mois prochain, euh, on verra quoi. Non, il n'y a pas de « on verra », c'est des machines huilées, okay c'est des bulldozers qui déroulent une campagne marketing. Alors évidemment, plus on est au début de notre euh, carrière entrepreneuriale, plus on est dans l'improvisation et c'est normal, on ne peut pas euh, tout de suite faire un plan sur 12 mois. Ce sera même une très mauvaise chose. Mais si vous commencez déjà à gagner de l'argent, si vous avez un produit à vendre et que vous ne vendez pas alors que c'est un bon produit, très certainement, c'est parce que vous n'avez pas de plan marketing. Simplement, bah vous vous réveillez, vous, vous dites tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Qu'est-ce que je fais cette semaine Tu vois, au mieux. Je sais parce que moi-même, je suis passé par là. Donc en fait, je vais vous apporter des réponses durant ce, euh, ce, ce temps-là où je vais vous donner déjà euh, toutes les pistes des techniques marketing qui marchent. Je vais euh, pouvoir répondre à vos questions parce que chacun arrivera avec euh, sa, ses problématiques. Et puis, vous allez repartir avec une stratégie, un plan sur 13 semaines. Et le but, c'est que sur les 13 prochaines semaines, vous vendez beaucoup plus. Allez, est-ce que j'oserais le dire, mais que vos 12 derniers mois. Parce que euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, bah, en fait, euh, durant à la fin 2018, j'ai commencé à planifier avec euh, une méthodologie des 12 semaines. Et en faisant ça, j'ai atteint. Est-ce que j'ai le chiffre en tête euh, En trois mois, ouais, j'ai dépassé les 20 000 euros de chiffre d'affaires euh, sur 13 semaines et je n'avais jamais atteint ça avant. Et ce n'est pas un hasard que je l'avais planifié. Okay j'ai même dépassé ces 20 000, j'essaye de réfléchir. Non, non, c'est ça. Sur 13 semaines, entre fin 2018 et début 2019, j'ai atteint 20 000 euros de chiffre d'affaires. Je n'avais jamais, jamais, jamais fait ça. Je l'ai planifié. J'avais un plan d'action. Et puis, j'ai déroulé et j'ai fait peut-être 22 000, un truc comme ça. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Et si vous avez du temps, des ressources, des compétences et que vous avez une stratégie que vous pouvez appliquer au quotidien, vous aussi, vous pouvez atteindre ces résultats. Donc, venez, c'est un atelier en ligne 100 offert. Inscrivez-vous et je serai ravi, ravi de partager ce temps avec vous. Donc, lundi 27 mai de midi à 13h. Il est d'accord, il va venir à lui.